Allez les gars on fait la nuc Ok oh, Ouais le et à plein On est surtout sur ah, les lobbies Mexique, j'en profite J'ai pas vu où était la prime en fait donc Au départ Ah traqué orange C'est tellement mieux quand même Chaud Je suis à l'autre côté de la route Je la frappe encore. Je vais pas louper ton êtes tombé. Le shield. Ah bon. oh, putain. Sur moi, sur moi, quelqu'un peut tirer sur moi. Ils sont deux, ils sont deux. Il nice. ah, ah. Putain, j'avais un petit drone. Allez, ah, les petits portables. Mais ils sont fous, c'est gars on est la team manette Les, les, les gars, les gars non. Oui. <rire> Mec, j'ai même pas bougé le doigt du joystick Ah euh... oh euh, bah non, mais moi non plus, zéro, hein. ouais. oh J'ai appuyé sur le tiré, mais tout seul, ça a visé, a tout, tout seul Ouais, oh, les co-versations... Bah, ça ça c'est sur là Ouais <rire> <rire> Putain, les conversations <rire> entre deux joueurs manette, moi, ça me choque de ouf Ils rentrent dans la station, sinon on vient mettre direct. Ouais, mais c'est vais que je un parle manette, Il ce fils de pute. Putain, attends. Je suis la d'avant sinon on va mourir. Ouais, ouais, vas-y. On venir Le jour où on aura besoin de l'autre brel, hein, on lui demandera. J'en ai eu un autre. Il est bien touché derrière moi. Viens, sac. Viens, sac. Viens, sac. Viens, sac. sac. Suis-moi, suis-moi. J'ai grave là-dessus sur mon, sur mon sac. Hein. Sur, sur sur mon sac suis-moi hein. sac. je te suis bien, t'inquiète. Je suis là. Fuck. Oh Birdie, tu m'as envoyé ton projet ton truc. Ouais ouais ouais. C'est quoi ce bordel C'est les bots qui font ça ouais, ou c'est.. Oui, ouais, non non non, non c'est un... c'est des méchants C'est les méchants qui sont à l'avion Regarde c'est ouais, l'avion, en ouais. gros ils sont tous là dedans Comment ça marche, hein, du coup. Oh, ça l'a fait okay. comme ça. Bien, bien sûr que ça l'a fait, les gars. Il est où, le sac, là Vous avez vu comment on faisait une quadra kill, les mecs C'est bon mm -hmm. mais, mais, mais, mais les gars, maintenant, mais, tu, mais, on partage les trucs ensemble. Bon, mais tu moi, tu sais qu'à chaque fois que j'ai un nouveau truc, je l'envoie dans la courbe là, il y a tout le monde qui fait ses petits trucs en scred et tout. j'espère vos projets, ils vont jamais marcher. Vous allez claquer, bande de chiens. C'est quoi J'espère que tu vas devoir travailler au Mexique. Ça va te faire la bite d'aller au McDo au Mexique. Ah. L'homme qui dit les secrets. frérot Juste devant, juste devant. Mec, tire leur dessus, je t'en suis. Sac. Je sais pas non plus comment mais il s'attendait à ce que j'arrive. Ouais non mais la même. Il savait que j'étais là Bah Il cheat je crois frérot J'ai reculé hein. Je me suis fait trucider moi en arrivant Franchement, aussi Je pense que j'ai peut-être vu mon premier cheater là Je suis pas sûr frérot Mais... Franchement c'est... Franchement c'est... Shut the fuck up man moi, moi, Come, come in my merde, house merde, merde, merde, merde bah. bah attends bah, bah, bah, bah. mais... Oh, bah, bah, bah, Ils ont la.. Ils ont un drone ou quoi moi à part des pingues, constants je sais pas qu'est-ce qui s'est passé moi. hold on. hold hey, on. Hold on. Fuck you man. Et fort Oh man Ça, Il a déconnecté instant. Il est en dessous de nous hein. Ou au dessus C'est à de jouer Il y a une équipe de taré et une autre qui vient d'arriver au dessus de moi <rires> Est-ce que tu peux aller vers ce point là en sautant Non, guys, guys. Mecs, a des gars, putain on fait chier Ah, y a des putains de gars. Il y a pas une mission que ouais, je peux faire. Mission, hein. Ah, putain, y en a ici aussi. Puis je vais venir t'aider, frérot Oui, Ils sont horribles. J'ai hâte de il... voir le mode résurgence avec 6 systèmes de lutte, ça va être incroyable. Hein. Ils il me push à base de, de frappe et ils, ils font av avancer leur équipe, leur équipe comme ça. Genre leur équipe court dans les frappes. Ça coche hein. euh, x3 sur chaud. Hein. Euh, ouais, là j'arrive dans les souterrains. Souterrain a du monde. Bah je sais bien, j'en sors. Ouais, mais y a encore un gars là qui est sur WAM. Ils ont que des frappes gros. c'est vraiment les tryharders américains par excellence, ça Je, je me, me oh, fais... Du. Oh, c'est dur, c'est quoi ce bordel Je crois que je vais prendre le couteau et attendre dans un coin Bah je vous ai fait revenir. Ouais, genre, as pas... en fait t'as pas de seconde chance, si je vous ai fait revenir, c'est fini quoi maintenant Je suis en train de tirer sur des pixels, les gars. Ah, ils ont une frappe encore Bien sûr qu'ils en ont encore. Non, mais, les gars, mais, ils mais en fait, tout le monde. C'est les méta, tu vois. Il y en a certains qui portent les boîtes et les, les caisses d'armure. Un autre qui, qui porte toutes les frappes. Ce qui fait qu'ils se retrouvent facile avec 6-7 frappes par équipe à la fin. C'est... Tu euh... es venu, tu vois, avant tu avais un streak, voilà. Bon, tu avais ton streak, quoi, c'est tout. Quoi. Ouais, voilà, ça un streak par personne, c'est pas abusé. 3, Autorea, 4 frappes, tu fais bon, vas-y. Ah, euh... oh, le son dans le est jeu, il y a un truc à bas. C'est un truc, il y a une assez coquette là, mais allez. Depuis tout à l'heure, tu me... Mec, mon ancienne non... bling sur moi. Je suis obligé. À gauche. Je sens que ça va me tomber dessus là. J'ai vu. Il ouais, y a tellement de trucs qui sont perturbants. Pan, pan, pan. Merci. Man, shut up fuck up, don't speak. You dog, you dog, ok? A ta gauche, à ta gauche. Ah, plus, plus loin c'était. Dommage. Comment t'as fait pour l'entendre, Sac? C'est pas lui que je parlais, moi. Il va rattrape la mure, bon. gros. Pas... Ah, vous êtes sûr c'est lui qui, euh, qui vous a tué tout à l'heure Moi, ah, c'est lui qui m'a tué tout à l'heure. Il, il, il vient de me tuer en, me... en, me... en me faisant que regarder ma tête à travers le mur, les gars. Moi, moi, il regardait déjà à travers tout à l'heure quand il m'a tué en tout cas. Hein. Bah, moi, c'est lui qui m'a tué aussi, tout à l'heure. C'est le même qui nous a tué depuis tout à l'heure. C'est lequel, Trevor Oui, c'est ça, Trevor. Il beaucoup de kills en plus. Vas-y Oui, hein. mais regarde, comme par hasard, il est accroupi. Il y a le mec qui arrive. En fait, Déjà, voit ça, que à les murs, je pense le hein, ouais. Attends, attends, mais regarde tiens il triche Mais oui shit, je... mais oui Mais il triche mais, oui, je... mais il triche Mais, oui, je... mais, mais c'est bon on a la preuve à 100%, mais pas besoin oui. de clipper, il saute de pute, like. il Mais bien ça vais... pour triche direct Mais je peux pas Mais je peux pas je... signaler non plus, ça marche pas moi Non, X, parce que c'est la même touche que changer de caméra Non mais même, moi j'ai... Oui, appuie sur B, appuie sur B Bon j'ai bon, je vais signaler les gars le seul qui me bute, c'est un cheater et j'avais plus de kills que lui frérot T'as vu il a tué le gars derrière sans le voir Oh oh oh Oh Oh Oh Il fait exprès non il se fout de notre gueule là Non non non il se fout pas notre gueule mec Il a vu il a vu Mais si il se fout notre gueule il sait la zone Il a personne Là, Il se joue de nous là Non ou alors il y en a qui a fait le tour Les gars go rester en spec Mais bien sûr Attends mec il a vu il était accroupi il a vu le gars sortir T'as vu il a tué deux gars d'un coup sans vouloir, il a tué le gars derrière là en l'antenne. Ah, trop... mais, mais, mais, mais, mais même qui joue comme ça, les gars Qui joue en viseur fixe Alors, Les gars, regardez. Il regarde derrière les objets cet abruti, il s'en rend pas compte. Mais lui, il est trop bête. Lui, c'est un américain qui shit au moins. Hein. Tu vois, là, là, là, on, là, on en est sûr. Hein. Là, vous allez voir, les gars, dès que quelqu'un va sortir de la colline, il va se prendre que des têtes. Dès qu'il va passer la colline, il faut se souvenir qu'on a, a tous un temps de réaction. Oh Il s'est fait banir Il, il s'est fait A enfin, partir du moment où il arrive, moi, à me tuer, ça veut dire qu'il cheat. Ouais, ouais, ok, allez, garde la pêche. Allez, garde la pêche, toi. C'est ça va, il est tranquille. Je, je suis à samouraï. Apparemment, eh ben, ce qui est assez chelou, c'est qu'il a pas énormément de kills alors qu'il cheatait, et gracieusement. Mais, mais en fait, il est resté dans la même zone. Il a tué que nous, quasiment. C'est oui. comme limite, si, si, limite, si nous qu'il il cheat.